avec Antonella Verdiani qui est spécialiste de l'éducation, qui en est la déléguée générale. C'est un très beau mouvement qui émerge avec des très belles énergies lumineuses pour le coup, pour aider les enfants. Avant, il fallait créer des bons petits soldats pour partir à l'armée. Aujourd'hui, il faut créer des bons soldats économiques. Donc on veut des enfants qu'on met dans un moule. On veut qu'il y ait de l'ordre. On veut leur apprendre à obéir. Et on veut apprendre à obéir pour arriver dans une société qui est une société compétitive. Donc on ne veut surtout pas leur apprendre la coopération, on veut leur apprendre la compétition. Donc très jeune, on leur apprend les notes et autres bonnes choses. Tu dois faire meilleur que le voisin. Et donc cette éducation qui est une éducation descendante de l'enseignant vers l'enseigné, où l'enseigné doit être en ordre, euh, est une éducation du passé.